Maï la sœur de Twinkle arrive et écourte la joie de Raminder. Dans le combat pour l'amour, Twinkle remercie Kunji parce que sa famille ETS encore réunie et dit merci à toi Kunji c'est uniquement grâce à toi que ma mère a retrouvé son bonheur et je suis de nouveau avec mon père. Le prêtre a dit vous pouvez mettre la chaîne de la mariée. La cérémonie est terminée. Et tout le monde a dit félicitations à avec les mariés. Plus tard, Maï la sœur de Twinkle arrive et écourte la joie de Raminéder. Et dit allô papa. Twinkle demande à son père qui est cette fille qui vient de l'appeler papa et dit, qui est cette fille qui vient de vous appeler papa. Et Lila répond cette fille s'appelle Maï c'est ma fille et celle de Raminéder c'est ta grande sœur Twinkle. à tous. On se retrouve pour une nouvelle vidéo.